Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, intervention sur des guêpes germaniques dans le sol. Donc j'ai déjà fait une intervention sur ça. Juste après celle-là, un, une autre intervention sur la guêpe qui est dans le sol. Donc là je vais au fond du jardin. Donc voilà, un, ça reste quand même dangereux dans le sol, on ne le voit pas des guêpes qui sortent, euh, vous pouvez vous faire piquer surtout vous pouvez jouer au ballon et tout ça donc je vais vous montrer un peu vous voyez le jardin comment il est donc c'est assez grand on peut jouer au ballon et tout et le nid de guêpe il est tout au fond là-bas à côté d'un tas de terre donc je vais vous montrer ça Là, et le nid de guêpe il est là donc je vais m'habiller et je vais traiter ça allez prêt pour le combat donc voilà c'est des petites guêpes germaniques voilà c'est des piqûres assez puissantes quand même pour des guêpes et surtout euh, si vous un jour vous devez traiter des nids de guêpes comme ça germanique vous même euh, je vous dis un truc ces guêpes ça passe partout c'est à dire le moindre espace dans votre tissu ça rentre dans votre, dans vos habits et ça vient vous piquer donc faites très très, très attention je vous dis que le trou il a l'air pas mal il a l'air pas mal Alors, je vais essayer de dégager ça un peu plus Regardez comment ça sort. Regardez le ça passe. A la base, c'est un trou de top. On c'est de savoir jusqu'où il va le nid. Voilà. Le problème, c'est que ça peut être très très profond. Bon vous voyez, donc, euh, ça reste bien même euh, dangereux de traiter un nid de guêpes soi-même, euh, surtout des guêpes germaniques. N'hésitez pas à prendre un professionnel, prenez pas ce risque. Vous avez vu la combinaison que j'ai. donc euh, bon. Bon, Ce chantier c'est terminé. Je vous laisse à la suite pour le deuxième chantier. Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez hop, encore une intervention de guêpes, cette fois-ci, guêpes, mais lesquelles guêpes ah, guêpes maçons guêpes polistes Non, les guêpes germaniques Et oui, des guêpes germaniques qui sont dans un trou dans le sol, vous allez voir, ils sont très bien cachés et très dangereux pour les gens. Donc je m'habille et je vous montre ça. Ok les dédés Allez, c'est parti pour le combat et je vous montre ça donc vous voyez l'arbuste le bois la campagne et là on va regarder de plus près voilà au niveau du sol vous avez un trou avec les guêpes germaniques qui sortent de là donc on va les embêter un peu on va regarder ce que ça vaut. De quel côté le trou J'essaie de savoir si le trou il part à droite ou à gauche On dirait qu'il part vers la droite Ça sûrement à la gauche au niveau de l'écran voilà. voilà, Là j'y suis Vous voyez, ça c'est quand même très dangereux. Voilà, un petit essai de, de guêpe, de, une petite de guêpe germanique. Voilà. On met le pied là, on le voit pas, et on se fait piquer. Vous voyez, ça commence à sortir. Donc voilà, il faut laisser réagir le produit et en quelques heures ça sera fini. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les dés.